Je me présente Arnaud Bruniquel, je suis DBA consultant chez Dalibo depuis bientôt deux ans et je travaille principalement sur l'intégration de nos solutions au Socle sur Postgres. Avec Alain, aujourd'hui, on va vous présenter les nouveautés de Postgres 15. Et Je vais lui laisser la parole pour se présenter, commencer la présentation et je reprendrai la deuxième partie. Bien, merci Arnaud. Je vais te piquer à tes commandes. Donc, euh, je m'appelle Alain Leçage, je suis arrivé chez Dalibo en septembre 2022, l'année dernière, donc euh, je suis tout récent. Et donc, avec Arnaud, aujourd'hui, on va vous présenter les nouveautés de euh, PostgreSQL 15, la dernière version majeure qui est sortie en, en octobre 2022. Alors, dans les nouveautés de PostgreSQL 15, on a une très grosse partie concernant euh, l'administration. Euh, donc, euh, Je vais en faire euh, la majorité et ensuite Arnaud continuera avec la suite. Donc on va ouvrir le capot pour commencer, pour voir le fonctionnement interne de PostgreSQL et quelles ont été les améliorations apportées sur cette version par rapport à ça. Alors une des premières nouveautés, c'est qu'on a le lancement de deux processus, le Background Writer et le Checkpointer, qui se fait lors d'une récupération suite à un crash. Donc on parle de crash recovery. C'est une nouveauté qui avait été apportée déjà il y a pas mal d'années pour les récupérations archive recovery. Et euh, on n'avait pas mis le, cette, euh, ce lancement des processus euh, quand on revenait d'un crash par précaution. Et euh, pour simplifier le code euh, et améliorer les performances dans certains cas, euh, la communauté s'est rendue compte que ça avait du sens de lancer ces processus, euh, même dans le cas d'un crash recovery. Donc euh, c'est arrivé avec la version 15. On a euh, une nouveauté lorsqu'on crée une base de données avec euh, l'ordre Create Database. Désormais, on a une opération de création de base de données qui est entièrement journalisée pour éviter d'avoir deux checkpoints impactant les performances puisqu'on a donc deux cycles d'écriture sur disque avec cet ancien mécanisme. C'est une manipulation qui est plus sécurisée pour l'instance primaire et les instances qui rejouent les walls après, qui rejouent les journaux, donc les instances secondaires en réplication en priorité. L'ancienne stratégie est conservée, mais elle n'est plus euh, par défaut. Mais on peut la spécifier via la stratégie euh, file copy, donc qui a quand même pour avantage euh, de générer beaucoup moins de journaux. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, euh, lorsqu'on a un, un template de base euh, qui est euh, très important, très volumineux. On a du nouveau concernant les euh, statistiques. Avant, on passait par des fichiers et par euh, une des communications euh, UDP entre les processus. Et euh, ça a créé pas mal euh, d'étranglement euh, du fait bah, qu'on écrivait des fichiers. Euh, Aujourd'hui, on est sur euh, une zone mémoire partagée qui est accessible euh, via le, les différents processus. Et euh, donc on, on a moins de goulot d'étranglement du, euh, du fait de l'écriture des fichiers qui n'a plus lieu. Et ça nous offre euh, la possibilité à l'avenir d'avoir bah, de, de nouvelles statistiques qui vont euh, s'ajouter. Euh, qui vont s'ajouter euh, euh, euh, avec ce nouveau mécanisme. Euh, donc on a la fin de l'ancien processus et du paramètre qui sont cités euh, sur la slide, mais on a un nouveau paramètre qui est arrivé, c'est Donc il va permettre de spécifier dans les transactions quelle image des statistiques on veut. Est-ce qu'on veut figer les statistiques au début de la transaction par rapport à ce qui est en mémoire, ou est-ce qu'on veut euh, figer les statistiques concernées au moment où on en a besoin dans ou alors, est-ce qu'on prend euh, la statistique telle qu'elle est dans la mémoire euh, quand on en a besoin Notez aussi que, concernant la persistance sur disque, euh, les stats sont écrites au moment des checkpoints euh, mais bien sûr, en cas de crash euh, ou d'interruption euh, euh, immédiate, euh, elles ne sont pas conservées. Une nouveauté concernant euh, PG Upgrade, on a plus de conservation euh, lors lorsqu'on fait des upgrade, de, de versions majeures avec PGM donc euh, Désormais sont préservés euh, les identifiants euh, de fichiers, les OID des tables space et les OID euh, de base de données. Euh, donc ça C'est bien sûr euh, un, un grand plus pour faciliter les analyses tant post-upgrade que euh, les analyses en général euh, concernant les fichiers. Et ça permet aussi notamment d'économiser de, de la bande passante, euh, par exemple avec r hein, puisque les noms de fichiers ne changent pas. Et euh, aussi on peut avoir certaines extensions qui pourront bénéficier de ça, euh, notamment je pense au, au chiffrement, puisque les noms de fichiers ne changent pas. On pourra se baser toujours sur ces noms euh, si on veut par exemple saler le, le chiffrement des, des fichiers. Concernant PSQL, on a des nouveautés aussi. Euh, tout d'abord, une optimisation des performances de copy from. Donc, En fonction des exemples, euh, on arrive à des gains euh, entre 10 et 20%, donc euh, c'est quand même pas négligeable. Tout ça parce qu'on utilise euh, des blocs de, de données plus gros. Avant, on avait euh, pas mal d'overhead perdus, parce qu'on utilisait des, des blocs de données trop petits euh, dans, dans cette commande. On a des nouvelles commandes getenv et déconfig. Donc déconfig euh, ou déconfig plus va vous afficher des informations concernant la configuration de l'instance et getenv est une commande analogue à setenv qui va pouvoir euh, vous permettre de récupérer une variable d'environnement. Donc euh, pour l'anecdote, ça a été euh, ajouté pour faciliter les tests de non régression euh, de PostgreSQL. Des améliorations concernant l'autocomplétion donc euh, désormais, on a une recherche qui est insensible à la casse. On a l'affichage des noms complets lorsqu'on demande de l'aide euh, dans PSQL. Donc euh, on aura l'affichage de toutes les commandes avec leurs noms complets et non plus les abréviations. Et on a aussi euh, beaucoup d'améliorations concernant l'autocomplétion euh, de commandes SQL. Et si vous avez fait la mise à jour mineure en 15.2, vous avez même eu euh, des bugs corrigés concernant cette partie-là. Passons à sauvegarde et restauration avec une nouveauté très importante de la version 15, c'est la fin des backups exclusifs. Jusqu'à PostgreSQL 9.5, on avait un système de sauvegarde qu'on disait exclusif et qui posait problème puisque le système faisait qu'on posait un fichier dans le répertoire de données et en cas de crash, l'instance était incapable de savoir si elle était au cours d'une sauvegarde ou au cours d'une restauration. Donc euh, un mécanisme de sauvegarde non exclusif a été euh, introduit avec la version 9.6 et de ce fait, euh, et la les sauvegardes exclusives étaient euh, dépréciées. Mais le mécanisme existait toujours dans PostgreSQL et était toujours utilisable jusqu'à aujourd'hui euh, en version 15. La version 15 abandonne ce mécanisme. Donc pour éviter euh, de de mettre en péril et de casser certaines procédures de sauvegarde qui peuvent être en place depuis des années chez certains. Décision a été prise de renommer les fonctions de start backup et stop backup en pg-backup-start et pg-backup-stop pour être sûr qu'avec cette mise à jour, on prenne bien en compte la fin des backups exclusifs. On a un nouveau paramètre concernant l'archivage. Avant, on avait euh, Archive commande qui existe toujours, qui permettait de spécifier une commande Shell pour euh, archiver nos journaux. Désormais, on a aussi Archive Library, donc qui euh, pourra charger un module en, en mémoire pour faire ce travail. Donc on s'épargne l'appel au système d'exploitation et au Shell pour, pour faire ça. Alors euh, le but, c'est que des projets comme PGBackrest ou éventuellement Barman euh, s'approprient ce nouveau mécanisme. Aux dernières nouvelles, on avait regardé avec Arnaud, ce n'est pas, pas encore prêt. Mais on a un module d'exemple, Basic Archive, qui permet d'illustrer la fonctionnalité et qui est livré avec la version 15. Alors, Durant le recovery, on a désormais possibilité de précharger le contenu des journaux. Ça ne marche pas sur tous les systèmes d'exploitation. C'est pour ça qu'on a ces trois paramètres, try, on ou off. Et donc le paramètre par défaut, c'est try. et Si jamais le système d'exploitation le supporte, eh ben on aura donc ce préchargement qui va permettre de gagner du temps de manière substantielle lors de la restauration. Et donc Avec ça, s'ajoute une nouvelle vue pour suivre l'avancement de ce préchargement et un paramètre qui permet de définir à quelle distance on peut lire les journaux en avance de phase. Une nouvelle option Target dans pg Based Backup donc qui est une option modulaire. On a trois valeurs incluses par défaut client, serveur ou black hole. Donc client permet d'effectuer de, une sauvegarde pg Based Backup depuis le client auquel on accède à l'instance. Server permet, si on a les droits et qu'on fait bien partie euh, du groupe pg server files ça nous permet de faire la sauvegarde directement sur le serveur où est l'instance. Et euh, Blackhole nous permet de faire des tests, euh, là, juste euh, ça sauvegarde nulle part. /nul. Et, euh, on a aussi euh, un module de démonstration, euh, Base Backup to Shell, qui est fourni en exemple pour illustrer la possibilité de mettre des modules additionnels pour le paramètre target. Concernant la compression, on a de nouveaux algorithmes qui sont inclus désormais. Concernant l'écriture des pages complètes, les sauvegardes pgbase backup et la récupération des journaux avec PG-receive wall, donc les nouveaux algorithmes sont LZ4 et ZStandard. LZ4 est un algorithme qui est plutôt léger en consommation de CPU, mais qui ne va pas être le plus efficace en, en, en taux de compression. Et ZStandard, c'est l'inverse, c'est un algorithme qui va être un peu plus intensif au niveau processeur, mais qui va apporter un, un bon taux de, de compression. Par défaut, on a toujours l'algorithme historique de compression Postgres, PGLZ, pour l'écriture des pages complètes et gzip pour PG Backup et pg On a des améliorations de performance concernant pgdump. Donc c'est des petites optimisations, notamment on a désormais une seule requête pour spécifier les tables à exporter avec une clause qui permet de filtrer. Avant on avait une requête pour chaque table. On a euh, des éliminations de sous-requêtes, euh, donc ça permet d'avoir un peu moins euh, d'overhead. Et euh, dans le cas de requêtes répétitives, dans le cas d'un gros export, euh, on peut désormais utiliser, enfin PGD peut désormais utiliser Prepare pour euh, préparer la requête et calculer une seule fois le plan d'exécution et le réutiliser autant que nécessaire durant l'export. On a aussi un point important concernant les performances parallélisées des tables toast lorsqu'on a des gros objets. Auparavant, l'estimation des volumes des tables était erronée. On ne tenait pas compte du volume de données toast qui était associé à une table. Donc ça pouvait entraîner des erreurs concernant l'estimation des volumes des tables et la planification de la parallélisation de l'export et désormais c'est corrigé, on a bien euh, les données TOS qui sont comptabilisées dans la planification, et donc euh, une parallélisation qui est mieux équilibrée. Des nouvelles vues et paramètres, à commencer par euh, PG Hidden Files Mapping, donc, qui est euh, analogue à PGHBA Files Mapping, qui, euh, ré, euh, qui euh, reproduit les informations qui sont contenues dans le fichier euh, pg pg_ident.conf, comme PGHBA et, euh, File Mapping le fait pour euh, pghba.conf. On a euh, une vue euh, système PGStat subscription stat, dont euh, Arnaud euh, va nous mentionner encore tout à l'heure dans le cadre de la réplication logique. Et on a désormais aussi des paramètres calculés pour euh, connaître euh, la mémoire euh, utilisée par notre instance, euh, compte tenu des euh, éléments chargés avec euh, Shared de Libraries, donc euh, avec les euh, modules complémentaires. Donc, On a une valeur calculée shared memory size qui nous renvoie une, une valeur euh, donc, qui détermine la taille de la mémoire partagée, qui peut être très utile. Et on a l'équivalent en huge pages, donc, qui permet euh, directement via l'instance de connaître euh, combien de huge pages on, on a besoin si on veut euh, les activer. Des nouveautés concernant le partitionnement Notamment concernant euh, l'update, euh, jusqu'à PostgreSQL 15, lorsqu'on avait un update sur une table partitionnée qui entraînait euh, le mouvement euh, d'une ligne d'une partition à une autre, on pouvait avoir un problème avec euh, les clés étrangères puisqu'on avait un trigger qui se déclenchait euh, sur la table fille, euh, là, sur la partition et donc on pouvait perdre le lien de clé étrangère sur la ligne qui a juste bougé de partition. Donc désormais, on a un trigger qui est sur l'update de la table mère, et qui provoque une erreur dans ce cas, et qui va nous dire, là, on a une ligne qui veut bouger de partition, et ça enfreint la contrainte de clé étrangère. Concernant les traces, on a désormais euh, les paramètres suivants qui existaient déjà, mais qui étaient désactivés par défaut. Désormais, ils sont activés par défaut. Donc on a les checkpoints qui sont euh, tracés. Et euh, lorsqu'on a des opérations de vacuum euh, qui prennent du temps, euh, on a aussi euh, des traces qui sont mises par défaut avec une période euh, mise à 10 minutes. On a désormais euh, intégré euh, en standard euh, la sortie euh, des traces en JSON si on le souhaite. Donc ça c'est particulièrement utile pour les outils euh, d'analyse de log. Euh, donc, nous on a euh, par exemple PG Badger qui prend déjà en charge euh, les, les traces au format JSON. Et on a aussi euh, des améliorations concernant euh, Vacuum. Donc avec une optimisation du code et euh, l'apport de beaucoup plus d'informations dans la partie euh, vacuum verbose. Donc euh, si on a besoin de débugger, euh, ça sera beaucoup plus verbeux qu'avant. Et je vais laisser la parole à Arnaud pour la suite. Merci. Donc euh, toujours sur la partie administration, je vais vous présenter des, des nouveautés diverses euh, et plus mineures. Euh, déjà, on a des nouveaux euh, privilèges qu'on va pouvoir attribuer à nos utilisateurs avec la commande grant. Donc on a le, le SET qui va permettre d'autoriser un utilisateur à modifier un paramètre qui a le contexte SuperUser dans PG settings. et Donc l'utilisateur pourra passer la commande SET. Et on a également le privilège ALTER SYSTEM qu'on va pouvoir attribuer à un utilisateur pour modifier des paramètres qui nécessiteraient euh, un, un redémarrage de l'instance. Donc ces paramétrages, on les, on les définit vraiment par rôle et par paramètre. On va pouvoir définir finement quel paramètre quel utilisateur va, va pouvoir modifier. Et on va pouvoir suivre ce qui a été mis en place à ce niveau-là via la nouvelle table système PG Parameter ACL qui stocke cette config. Alors on a une modification sur le fonctionnement par défaut au niveau des droits. Donc par défaut sur une base de données, le, le schéma public euh, en version euh, jusqu'à la 14 était accessible pour le rôle public alors que ça a été changé en version 15. Donc Maintenant le, le rôle public n'a qu'un droit d'usage alors que le, le droit à créer est uniquement attribué à un rôle PG Database Owner qui va correspondre au propriétaire de la base de données. Euh, PGDump a été adapté pour, euh, par, par rapport à ces changements. Et il euh, bah faut faire attention pour les montées de version puisqu'on peut, euh, peut avoir des surprises de la, du pas, en passage, pour le passage en 15 sur ces bases de données. Alors on a une nouvelle possibilité au niveau des séquences, c'est de les rendre unlogged. Donc Unlogged, ça veut dire non journalisé dans les walls. Euh, c'est pas pour les performances mais c'est plutôt pour éviter de répliquer des données qu'on ne souhaite pas répliquer dans le cadre de réplication. Euh, et par défaut, si on crée une table unlogged, euh, une séquence sur cette table sera euh, unlogged également. Alors on a une nouvelle variable d'environnement également qui permet de définir un pager pour la commande euh, la commande PSQL watch c'est euh, une commande qui est similaire à la commande watch du système qui permet de surveiller le résultat d'une requête. Et euh, pour l'instant il faut privilégier le pager euh, pspg puisque c'est le seul qui supporte ce flux d'informations, et ça fonctionne que sur Unix. Alors, on a des améliorations sur les collations également. Euh, donc On a la collation euh, ICU qui euh, existe depuis plusieurs versions maintenant, et qui permet de s'affranchir des problématiques de montée de version de la Libc, qui pourrait euh, casser les index qui sont ensuite à reconstruire. Donc, euh, cette collation, Ces collations ICU, on peut les définir maintenant au niveau de l'instance et au niveau de la base de données Donc, via des options de initDB et euh, createDB. Euh, donc on va définir le provider ICU via local, local provider et euh, la, locale, la locale de la collation ICU dans euh, ICU local. Euh, L'option existe évidemment dans le create database également. Euh, et du coup, on a aussi des nouvelles, une nouvelle colonne dans PG Database pour, pour avoir la, la version de la collation ICU, et une nouvelle fonction qui permet d'avoir la version de la collation euh, sur le système. Ces collations, quand on a des mises à jour des versions, elles ne vont pas se faire euh, automatiquement et casser les index. C'est à l'administrateur de décider quand elles sont effectuées via une commande euh, « alter database refresh collation version » donc on a, plus de, on a plus le choix de quand ça se fait avec l'ICU. Alors pgrewind a une nouvelle option pour définir où il doit aller chercher son fichier de configuration. Euh, en fait l'option restore target wall permet d'aller utiliser la restore commande qui est dans le fichier de conf de Postgres, mais si votre fichier de conf n'est pas dans le pgdata, on ne pouvait pas l'exploiter. Donc maintenant, on va pouvoir spécifier euh, l'emplacement de notre fichier de config et ça va être utile notamment sur Debian où la config est par défaut dans /etc et non pas dans /pgdata. Donc voilà pour la partie admin. Au niveau des performances, maintenant, on a désormais la possibilité d'avoir des euh, selects distincts qui sont exécutés euh, en parallèle. Donc ça se fait en deux phases. Chaque sous-lot parallélisé va être dédupliqué une première fois. Ensuite les, les lots vont être agrégés et tout va être dédupliqué une seconde fois. Euh, C'est quelque chose qu'on a pu tester et sur une machine avec 8 CPU, on arrive à réduire le temps de traitement par 3 environ sur une grosse table. Alors on a également des nouvelles statistiques dans l'extension PGStatSegments. Stat euh, donc on a des nouveaux champs qui sont ajoutés pour euh, monitorer l'activité de JIT, le Just-In-Time Compiling. Puisqu'avant on n'avait pas vraiment de, de méthode pour euh, pour savoir à quel point il était utilisé dans notre dans nos contextes. Donc on va pouvoir suivre ça avec ces, nouveaux, euh, ces nouvelles euh, colonnes. On a aussi euh, des informations en plus sur le temps d'accès aux fichiers temporaires, donc euh, pour euh, troubleshooter des éventuels problèmes de, de latence liés à l'accès au disque trop Trop, trop fréquent et ces nouveautés font que l'extension passe en version 1.10 alors sur la réplication logique euh, donc on a une nouvelle option quand on va mh, définir nos jeux de réplication euh, avant la version 15 on était obligé de définir une liste de relations typiquement euh, le problème que ça apporte c'est que si on a des nouvelles relations créées elles ne sont pas intégrées automatiquement dans le jeu de réplication même si c'est ce qu'on voudrait donc là on a l'option euh, Table in Schema qui va elle permettre de publier toutes les tables du schéma et même les nouvelles tables éventuelles qu'on euh, crée euh, par la suite, qui seront automatiquement intégrées euh, dans, dans le jeu de réplication. Euh, on peut mixer table et schémas dans le jeu de réplication sans problème. Et on a une nouvelle table système pour euh, avoir la liste des, des schémas qui sont dans les publications. Donc c'est pg publication namespace. Alors, autre option pour la réplication logique, c'est qu'on va pouvoir filtrer les, les données qu'on souhaite répliquer. Donc euh, en gros on va pouvoir mettre une clause WHERE euh, dans le, la réplication pour euh, filtrer ce qu'on souhaite euh, répliquer ou non. En gros, euh, Ça se fait donc uniquement par table. Euh, on n'a pas de restriction euh, quand on veut répliquer que des inserts. Par contre il faut faire attention si on souhaite répliquer des updates et des deletes. Euh, il va falloir faire attention que la colonne sur laquelle on filtre fasse partie du replica identity, c'est-à-dire typiquement de la clé primaire, mais ça peut être soit un autre index unique concret sur la table, soit dans le mode full ça va être toute la table, mais là on aura des, une pénalité en performance. Il euh, y a aussi des limitations sur ce qu'on va pouvoir mettre dans notre closeware pour filtrer ce qu'on veut répliquer. Euh, on va pouvoir faire que des, des expressions simples, et des opérateurs à basiques dans cette loseware. Alors, on a euh, une nouvelle euh, vue système euh, dont parlait un tout à l'heure, qui est PGStat euh, Subscription Stats. Et donc celle-ci, elle va nous donner des informations sur les éventuelles erreurs qui sont produites pendant leur application logique pour aider au troubleshooting. Alors sur la partie développement et sql Donc il y a une nouvelle commande sql qui est ajoutée en version 15 c'est la commande merge qui existait enfin qui existe déjà dans d'autres sgbd et qui va permettre de faire une insertion euh, mise à jour et ou suppression conditionnellement c'est à dire qu'on va faire euh, ça va être une, typiquement une grande commande avec euh, avec euh, deux sources de données qu'on va essayer de fusionner selon certains critères qu'on va décider on va dire, when matched, euh, qu'est-ce qu'on doit faire, etc, donc c'est très flexible euh, ça peut servir à la même chose que ce qu'on pouvait faire avant avec le avec le insert on conflict mais ça étend un petit peu les possibilités puisque insert on conflict ne permettait pas, par exemple, de faire des suppressions ou alors d'évaluer euh, d'autres champs de la table pour savoir ce qu'on doit faire en fonction euh, quand on a un match quoi. Donc c'est assez flexible, euh, et ça peut être très utile. Alors on a également la possibilité euh, d'utiliser de, des index quand on euh, utilise les conditions, les conditions basées sur le start et son opérateur équivalent, qui est le chapeau base. Donc euh, le, les requêtes qui utilisent euh, ces, euh, ces filtres vont pouvoir utiliser un index b euh, B3 lorsqu'on est en collation C. Euh, le fonctionnement va être similaire à quand on fait un, un, une clause like avec, euh, avec la chaîne euh, pourcentage, pour, euh, ça correspond à start finalement, et ça va également convertir en deux prédicats, euh, supérieur, égal et inférieur. Et enfin, autre nouveauté, si un in index spgist est utilisable, euh, la, le like-chain est également transformé en start et l'index sera également euh, utilisable. Alors on a aussi des nouvelles fonctions qui ont été ajoutées euh, principalement par compatibilité avec d'autres GBD. Donc on a REGEXP_COUNT qui permet de compter les occurrences d'une un, expression, le instring qui permet d'aller euh, récupérer la position de de la énième occurrence de l'expression, le like qui permet d'aller vérifier la présence d'une chaîne dans une autre chaîne et qui renvoie vrai ou faux, le substring qui permet d'aller récupérer la valeur littérale de la énième occurrence de l'expression, et euh, on a aussi une fonction améliorée, c'est le reg replace, donc qui fait en gros un rechercher remplacer, qui a été étendu puisqu'on peut lui donner une position de départ et un nombre d'occurrences à remplacer, ce qui n'était pas possible avant la 15. Et enfin, on a quelques régressions sur cette version. Donc on a un support dégradé de la version 9.1, euh, donc euh, PSQL ne supporte plus d'accéder à des instances en 9.1 PgDump et PgDumpBall ne supportent plus d'exporter de, des données depuis les versions 9.1 et enfin PgUpgrade ne supporte plus la mise à niveau depuis les versions 9.1 ou antérieures donc euh, pas, euh, ça ne va pas vous bloquer mais c'est pas supporté donc c'est à éviter et on aura juste des warnings en fait euh, lorsqu'on lance les outils Et enfin euh, Python 2 a été déprécié donc le langage PLPython 2 qui implémente PLPython via, euh, PL Python via Python 2 a été supprimé. Et donc au profit de PLPython 3U qui, qui est recommandé d'utiliser aujourd'hui. Et le langage procédural PL Python U qui lui pointait soit vers la 2, soit vers la 3 en fonction de la configuration, a été également supprimé puisqu'il n'a plus, plus d'intérêt. Et je crois qu'on est au bout. Donc euh, on peut prendre des questions. Je ne sais pas si on est dans les temps. Ouais. Des questions dans le chat Qu'est-ce que vous recommandez pour, les, enfin comme période de mise à jour, enfin, quand, quand est-ce que vous proposez de faire des mises à jour en 15 euh, tout de suite, euh, attendre un peu bah, euh... typiquement, on, on est peut-être, c'est peut-être un peu plus sécurisant d'attendre la première révision mineure, mais comme elle est sortie la semaine dernière, euh, n'hésitez pas, parce que la 15.2 est sortie la semaine dernière. dans psql il euh, y avait le get conf me semble-t-il et euh, est-ce qu'on peut appeler la configuration enfin on peut utiliser un psql version 15 pour se connecter sur une base de données plus ancienne et récupérer les confs euh, bah en fait l'option déconfig sera absente mais vous pouvez très bien euh, utiliser psql pour vous connecter à une ancienne version et afficher les paramètres euh, via d'autres méthodes en allant requêter euh, pg settings euh, typiquement ou Ah, Est-ce que le déconfig marche sur une ancienne instance euh, Ça je ne pense pas. Euh, mais je n'ai pas testé, alors il <rire> faudrait voir. Oui, c'est à propos de, des privilèges sur les paramètres. Ouais. Euh, ce que j'ai bien compris, c'est que c'est des paramètres global à l'instance. Sur LCSCM, il n'y a pas de paramètres. Euh, les paramètres sur de base de données euh, ne sont peut-être pas. Est-ce qu'il y a des privilèges qui sont par base de données ou pas euh, euh, Est-ce qu'on peut autoriser par, exemple, par base de données la modification de certains paramètres Alors c'est vraiment par rôle. Donc on va autoriser un rôle à modifier un paramètre, mais pour moi c'est pas par base de données.